L'Université catholique de Lyon s'est toujours inscrite dans un processus d'innovation, dans un processus d'anticipation. Il y a quelques années, elle se lançait dans un projet incroyable, transformer une prison en campus universitaire. Aujourd'hui, avec ce lieu inspirant, nous voulons aller encore plus loin, car nous avons toutes les expertises, tous les outils pour répondre aux grands enjeux de ce monde. Les innovations technologiques vont vite, c'est une chance, et il faut les mettre au service de l'homme, au service de l'humanité campagne de développement vise à anticiper et à accompagner la transformation de nos organisations par la création de formations innovantes et des programmes de recherche d'excellence. Aujourd'hui, c'est avec une grande confiance que nous démarrons cette campagne car nous sommes déjà entourés d'un nombre important de chefs d'entreprise avec lesquels nous tissons des partenariats fructueux. Grâce à leur engagement, nos programmes auront un impact durable sur notre environnement socio-économique, sur notre territoire et plus globalement sur la construction d'une société plus équilibrée. Alors vous aussi, n'hésitez pas, rejoignez-nous et ensemble, osons la confluence entre humanisme et innovation. À bientôt.